Shepard Qu'est-ce que vous pensez de l'équipage Du bien s'ils ne se mettent pas en travers de ma route. Des meurtres, sinon. Ne les ménagez pas si vous voulez affronter les récolteurs. Certains de ces aliens sont... trop lisses. Il y a quelque chose dans vos images qui peut nous servir à exploiter ces ressources hum. Je peux peut-être bricoler quelque chose. Ça vaudra ce que ça vaudra. Quoi vous voulez que je garde toutes ces merdes Oubliez pas que je vis là, quand même C'est tout pour l'instant. Je sais pas.